Le concentrateur d'oxygène Platinum Mobile est un dispositif médical de classe 2A. Cette vidéo ne remplace pas le mode d'emploi du fabricant. Veuillez vous référer à votre manuel d'utilisation pour plus d'informations. Merci d'avoir choisi le concentrateur d'oxygène portable. Inveker Platinum Mobile. Comme vous allez le découvrir, le Platinum Mobile est facile à installer et à utiliser. Cette vidéo est un guide rapide pour vous aider à mettre en fonction votre nouvel appareil. Et en seulement quelques étapes simples, votre concentrateur sera prêt à l'emploi. Alors, allons-y Commencez par insérer doucement la batterie en positionnant votre appareil de façon à visualiser le niveau de charge de la batterie face à vous. Le concentrateur d'oxygène portable Platinum Mobile peut contenir une ou deux batteries. L'autonomie est supérieure avec deux batteries. Ensuite, connectez l'adaptateur de charge secteur ici, puis branchez-le sur la prise la plus proche de vous pour activer la charge de la batterie. Pendant que votre appareil est sous tension, connectez la canule nasale sur le port de sortie oxygène ici. L'oxygène ne sera délivré que lorsque vous respirerez à travers la canule nasale connectée à ce dispositif. Pour allumer le concentrateur d'oxygène, maintenez le bouton marche-arrêt jusqu'à ce que le panneau de commande s'allume. Une fois que le concentrateur d'oxygène Platinum Mobile est en marche, ajustez le réglage en mode pulsé en fonction du débit prescrit par votre médecin pneumologue. Si nécessaire, vous pouvez modifier le réglage en appuyant sur le bouton de sélection de débit. Les paramètres sont affichés ici pour une compréhension intuitive des fonctions. Lorsque votre réglage est effectué, placez la canule nasale autour de vos oreilles et positionnez-la dans votre nez comme vous l'a indiqué votre professionnel de santé. Et maintenant, vous êtes prêt à l'utiliser jusqu'à 5 heures avec une batterie, jusqu'à 10 heures avec deux. Alors, allons-y Vivez votre vie au maximum, nous sommes heureux de pouvoir vous y aider. Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation. Pour plus d'informations sur la mise en service et l'utilisation du produit, veuillez vous connecter sur www.invecare.fr.